Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une des grandes décisions que vous devez prendre en tant que nouveau vendeur Amazon FBA est le type de plan de vente que vous choisirez d'utiliser. Dans cette vidéo, je vais voir avec vous les pour et les contre des deux types de plans. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines vidéos et de liker ceci. Alors, on y va! Actuellement, il existe deux types de plans de vente Amazon FBA, le plan individuel et le plan professionnel. Comme j'expliquais dans l'intro, je vais voir avec vous et comparer les deux plans disponibles et les coûts et les avantages et les inconvénients de chacun. Alors, on va commencer par voir la principale différence, c'est que euh, le plan de vendeur Amazon individuel et professionnel est selon votre volume de vente prévu. En règle générale, les plans de vente Amazon individuel sont destinés aux vendeurs qui vont vendre euh, probablement c'est 40 unités ou moins de leurs produits chaque mois, tandis que le plan de vente Amazon Professionnel sont destinés aux vendeurs qui prévoient faire plus de 40 unités par mois. Euh, voici quelques questions à vous poser avant de commencer à vendre des produits sur Amazon. Ma première grande question à se poser est est-ce que vous allez vendre plus de 40 produits par mois Si la réponse est oui, vous allez probablement envisager de vous inscrire au plan de vendeur professionnel. Alors, voici pourquoi. Le plan de vendeur professionnel sur Amazon est livré avec un abonnement mensuel de 29,99 Canadiens par mois. Avec cet abonnement, vous allez être bon aussi pour vendre euh, aux États-Unis et au Mexique. Vous allez avoir accès au marketplace l'Amérique du Nord. Vous pouvez aussi vous inscrire en premier sur la plateforme d'Amazon USA, mais vous allez payer 39,99 US par mois pour exactement la même chose. Alors le choix se fait rapidement. En revanche, le plan vendeur individuel sur Amazon, il n'y a pas de frais d'abonnement mensuel. Par conséquent, si un vendeur qui est sur le plan individuel vend 41 produits, il va devoir payer 40 et 59, soit 41 produits fois 99 sous. Par ailleurs, les vendeurs professionnels ne paient que les frais d'abonnement de 29,99$, quel que soit le nombre de produits qu'ils vendent. Une petite remarque que je vais vous faire, c'est que ce calcul de frais exclut les frais d'Amazon, soit les frais FBA, les frais d'entreposage. Ils sont les mêmes là que pour que vous soyez sur le plan individuel ou professionnel. La deuxième question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez vendre dans des catégories restreintes? Parce que les vendeurs Amazon qui sont sur le plan individuel, les professionnels peuvent vendre dans 20 catégories d'Amazon. Ça, c'est pour les deux. Mais les vendeurs professionnels, eux, euh, ont cependant accès à 10 autres catégories. Les 10 catégories en bonus comprennent, vous avez les pièces et accessoires automobiles, les produits euh, inter-entreprises, le B2B. Ça euh, vous allez plus voir ça vers leur côté européen, mais ça s'en vient là euh, euh, sur le marché d'Amérique du, euh, du Nord. Vous avez les pièces de collection, les bijoux euh, de mode, les bijoux euh, artistiques, euh, la nourriture, la gastronomie, et euh, j'en passe là En fait, vous avez dix euh, catégories que vous faites entrer en tant que euh, vendeur professionnel. En outre, certaines variantes de produits, tels que les livres de collection, peuvent nécessiter un compte de vendeur professionnel aussi. Euh, si vous voulez euh, vendre dans l'une de ces catégories, vous devez envisager un compte professionnel Amazon. Puis la troisième question à se poser, c'est est-ce que vous voulez gagner la buy box? Mais en fait, si vous faites du private label, vous allez probablement toujours avoir 99,9 avoir accès à la buy box. Mais si vous faites de l'arbitrage, euh, puis si vous êtes sur le plan individuel, vous pouvez perdre la buy box assez rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, la buy box, c'est la petite boîte qu'on voit, je vais mettre l'image ici, mais c'est quand que le monde peut cliquer, cliquer pour acheter votre produit. Donc, si vous n'êtes pas sur le plan professionnel, les acheteurs vont devoir passer par plus d'une étape pour effectuer votre achat, ce qui peut euh, agacer plus euh, plus d'un acheteur. Puis, la quatrième question à vous poser, c'est est-ce que vous voulez faire... Est-ce que vous voulez annoncer vos produits sur Amazon ou communément appeler faire des « pay-per-click » Ça, c'est un autre avantage énorme que les vendeurs professionnels d'Amazon euh, qui ont euh, comparativement au plan individuel. C'est la possibilité de faire des annonces sponsorisées sur Amazon. Euh, en utilisant la publicité « pay-per-click » d'Amazon, les vendeurs professionnels euh, ils vont dépenser de l'argent pour faire passer leurs produits au sommet des résultats des recherches d'Amazon. Ça se traduit souvent par plus de bandes, plus de bénéfices pour les vendeurs. Cependant, les vendeurs qui sont sur le plan individuel ne peuvent pas créer d'annonces pay-per-click, ce qui est un petit peu un petit désavantage, là, pour les vendeurs. Maintenant, en plus du coût réduit lors de la vente de plus de 40 produits par mois, puis les catégories bonus qui sont fournies avec l'utilisation d'un plan de vendeur professionnel d'Amazon. l'Amazon, aussi quelques avantages supplémentaires que les vendeurs professionnels d'Amazon ont par rapport aux vendeurs individuels. Les vendeurs professionnels vont pouvoir gérer l'inventaire avec des rapports, puis des feuilles de calcul Excel qui vont pouvoir aller extraire de leur Amazon de Seller Central. Les vendeurs professionnels vont pouvoir bon, créer des promotions, des services d'emballage cadeau puis d'autres fonctionnalités spéciales. Vous allez aussi pouvoir calculer les ventes puis récolter les taxes sur vos, vos, sur vos commandes euh, automatiquement. Puis, vous allez pouvoir accorder des autorisations d'utilisation puis des privilèges de compte à d'autres utilisateurs. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si je veux engager, comme moi j'ai engagé quelqu'un qui s'occupe de mon Amazon, donc je ne veux pas lui donner mes accès personnels. Il y a certaines choses que je veux qu'il voit, certaines choses que je veux qu'il ne voit pas. Donc, je peux, euh, avec mon compte professionnel, lui donner accès à dans le fond, ça va être son Amazon Seller Central. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que bon, si j'engage quelqu'un pour travailler, euh, pour m'aider dans mon entreprise Amazon, je vais pouvoir lui donner certains accès à même mon Amazon Seller Central, puis je vais pouvoir euh, sélectionner qu'est-ce que je veux qu'il voit puis qu'est-ce que je veux qu'il voit pas. Maintenant, pourquoi devenir un vendeur individuel Amazon si on peut avoir tous les avantages nommés précédemment? Eh bien, la plus grande question que vous devez se poser lors du choix d'un compte Amazon euh, vendeur Amazon est de savoir dans quelle mesure vous souhaitez vous impliquer dans votre entreprise. Euh, le plan de vendeur individuel est bon pour ceux qui vendent euh, des, des objets ici et là de la maison qui veulent se débarrasser de quelques articles supplémentaires. Euh, puis si vous voulez être sur le plan professionnel, si vous voulez essayer de grossir votre entreprise, vous voulez démarrer avec euh Faire du private label, mais là, c'est mieux d'être sur un plan professionnel. Vous allez accéder à beaucoup plus d'options, puis ça va être aussi là, beaucoup plus facile pour votre business. Le, le compte aussi individuel est bon si vous voulez seulement bon, accéder au forum de vente d'Amazon, si vous voulez accéder au euh, Amazon Seller Central pour voir un petit peu comment ça fonctionne sans engager un frais mensuel de 29,99 en fin de compte, le plan que vous choisissez d'utiliser se résume aux raisons pour lesquelles vous envisagez de vendre sur Amazon en premier lieu. Si vous voulez seulement vous débarrasser de quelques articles, ici et là, sélectionnez le plan vendeur individuel. Cependant, si vous souhaitez vraiment là, créer une entreprise et faire un revenu régulier en vendant sur Amazon, l'inscription au plan vendeur professionnel euh, est l'option la plus intelligente. Et vous, avez-vous décidé de devenir un vendeur à Amazon individuel ou professionnel? Faites-le moi savoir en dessous de la vidéo, dans les commentaires, ainsi que si vous avez des questions. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!